Un calme règne en maître, la beauté d'un paysage peut renaître En cette période de Pâques, peu de fêtes, car le partage se fait à plus d'un mètre Les oiseaux vivent toujours au rythme des saisons Sans comprendre leur chant qu'on écoute de nos maisons Qui parlent de liberté durant la floraison Ce jardin si vivant prend un tout autre sens il apaise, réconforte avec toute puissance. La nature nous murmure de doux mots en silence. Joyeux sont ceux qui entrent dans cette enivrante danse. Pendant que nos corps enfermés cherchent l'exil, nos âmes attendent vainement dans l'espoir d'un sauveur qui, bien sûr, pensons-nous, de l'extérieur va venir sans même avoir conscience qu'il est à l'intérieur. Oui, toi, je m'adresse à toi un être qui sait cacher ses blessures mais aussi les pensées, un corps merveilleux capable seul de cicatriser, un cœur qui bat sans jamais devoir y penser, un esprit qui est bon, qui se plaît à aimer, toi qui as le pouvoir de toujours tout gérer, et même sans le savoir de te régénérer, trouve un champ vibrant comme celui de l'oiseau et renaît en ce monde en être sain, et nouveau.